le comprimé de poudre. En écrasant de la poudre d'argile sèche avec un marteau, on obtient un comprimé solide. Les plaquettes d'argile sont si fines que l'humidité de l'air suffit à les coller.